Bienvenue dans notre vie incroyable ici à Manille. Fun, amusement, détente, soleil, découverte. You are fake news. Non, je rigole, on est toujours en confinement et c'est notre 42e jour. Voilà, bienvenue sur off 2 aujourd'hui, un vlog un petit peu spécial puisqu'on va vous expliquer comment ça se passe le confinement ici à Manille. Alors ici ils appellent ça un lockdown, donc c'est-à-dire que euh, la ville est coupée, donc vous ne pouvez ni sortir ni rentrer dans la ville de Manille. La situation philippine, eh elle est la suivante, il y a plus ou moins 7000 cas, dont la moitié ici à, à Manille. Il y a des zones qui ne sont pas encore touchées par le Covid. donc C'est pour ça qu'ils interdisent les entrées et les sorties dans les îles pour éviter que le virus ne se répande, ce qui est tout à fait logique. Et au niveau de la mortalité, on est plus ou moins à 500 victimes du Covid. Donc ce qui est relativement peu, forcément, quand on compare ces chiffres avec ceux de la Belgique. La crainte ici des autorités, c'est que les hôpitaux soient submergés par les cas notamment pour la réanimation, donc forcément, ils ont peur, donc ils limitent un maximum l'épidémie avec un confinement qui est quand même assez dur par rapport à celui que l'on vit en Europe ou en Belgique. Le lockdown a été établi le 15 mars jusqu'au 15 avril, et puis il a été reprolongé une première fois jusqu'au 30 avril, et là il a été reprolongé une deuxième fois jusqu'au 15 mai. Alors toutes les zones des Philippines ne sont pas concernées par ce confinement total, euh, Puisqu'il y a des zones où il n'y a pas de cas, et là le gouvernement a décidé d'assouplir euh, les mesures. Mais ici à Manille, comme on a la moitié des, des cas de Covid, bah forcément ils sont un peu plus euh, prudents. Et donc bah, on, doit, on doit attendre encore trois semaines, et éventuellement pour un déconfinement, mais ce n'est même pas encore sûr. Hein. Donc, euh, pas dit que d'ici le 15 mai, euh, les choses vont évoluer positivement, on va voir. Voilà, je vous présente notre appartement dans lequel nous sommes depuis maintenant quasi deux mois. Mais c'est vrai que cet appartement c'est vraiment le gros point noir ici, on va pas se plaindre à nouveau, mais c'est un petit appartement, il n'y a pas de balcon, on étouffe quand même un petit peu. Il y a des moments dans la journée où c'est compliqué. Heureusement on a la clim, donc on n'est pas en train, on n'est pas non plus dans un appartement surchauffé. No. Yeah. Voilà donc ça fait plus ou moins je sais pas 30 mètres carrés, non 30 Non. Hein. non. 20, même pas 20, 18. Donc c'est un peu petit. Avec une chambre, un canapé, <rire> un espace, travail. C'est ici que je fais mes vlogs. Et là c'est l'espace Noël. Vous voyez, tout est divisé en deux. Hein. Donc à gauche Noël, moi c'est à droite. Il faut Il y a quand même une machine à laver. Et puis la cuisine. Petite cuisine. Mais euh, voilà. voilà, ça va. Et puis la salle de bain. Euh, non. Mais ça on peut pas. pas. Il n'y a rien. Je peux vous montrer le... De... Oui, montre-nous. A... Alors, c'est tout petit, mais l'avantage, on a une très, très belle vue sur Makati. Là, on voit tout Makati au fond. Et le soir, vous avez le coucher de soleil. Donc ça, pour ça, c'est très, très cool. Et on a une piscine. Et on a la piscine, mais on peut pas y aller pour le moment. Il y a beaucoup de gens qui sont pas du tout. Il de... n'y a pas de maison, il n'y a... a rien. On est chanceux quand même, voilà. mais c'est vrai que c'est petit mais on est chanceux parce qu'on est dans un We're endroit safe, safe. We have a on a de la nourriture, voilà. faut savoir qu'ici je vois beaucoup de Belges qui se plaignent, ouais. il y a des gens ici qui n'ont rien depuis un mois comme salaire, le gouvernement aide un petit peu, hein. Il donne 5000 pesos par famille je pense, mais c'est extrêmement compliqué et on est privilégié hein. je veux pas me plaindre à non plus, on est privilégié d'être ici, voilà. on a la chance. Euh, parce que la situation est vraiment très très très très, très difficile ici aux Philippines. Il ne faut pas aller très loin pour avoir des gens qui, qui sont en train de... je ne pas dire de mourir de faim, mais qui ont eu du très très dur. Yes. Alors comment on se passe les journées ici bah, On essaye de, déjà de ne pas devenir fou et donc de s'occuper un, un maximum. C'est vrai que j'ai un petit peu laissé tomber pour le moment au bliss dans le sens où je ne vous pose plus un vlog toutes les semaines, mais tout simplement parce que c'est un peu compliqué de trouver des, des sujets. Hein. Je suis quelqu'un d'assez matinal, donc je me lève tôt. Un petit café. Alors le café ici, vous allez voir, c'est pas exceptionnel puisque c'est du café soluble. Donc le bon café belge me manque un tout petit peu. Je vais, je vais généralement je fais mes mails je, je, je lis tous vos, tous vos messages je lis mes, mes discussions messenger le matin puisque tout le monde a écrit pendant la nuit forcément avec le décalage euh, donc voilà moi je fais ça généralement le, le matin tranquillement le, tout ce qui est internet ici c'est extrêmement compliqué il faut savoir qu'on fonctionne avec des, des boxes donc des petites boxes 4g donc il y a des petites cartes sim une petite carte sim à mettre dans la box. et voilà vous avez un. Une connexion 4G donc ça c'est un petit peu embêtant, on est limité en plus au niveau des débits etc. Donc, pour ceux qui se plaignent de la 5G, ben, je pense que dans les pays en voie de développement ben, ils attendent ça avec beaucoup d'impatience parce que les réseaux sont en train de saturer, euh, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un internet filaire donc euh, la 5G c'est extrêmement important ici et ils l'attendent avec beaucoup beaucoup d'impatience. Donc avant de critiquer il faut peut-être d'abord penser à ce qui se passe ailleurs et dans les pays moins favorisés technologiquement. Bah, généralement, avec Noël, quand Noël se lève, on va faire notre petit tour. Euh, euh, soit on a deux endroits, en fait, dans la résidence, vous allez voir, on a un endroit euh, sur une espèce de terrasse. Euh, C'est pas la grande terrasse que vous avez déjà vue tout au-dessus. Là, elle est fermée euh, depuis plus d'un mois. Je sais pas, ils ont peur, à mon avis, que les gens se rassemblent. Euh, donc, on va généralement sur une terrasse en dessous, petit à petit balcon, enfin un grand balcon plutôt. Là, vous avez ici. Euh, on était en janvier, enfin février, on logeait là-bas. Là, là c'est au loin, c'est Cason City. Et The View, la jolie vue de Makati. C'est ici que j'ai fait la vidéo histoire. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse de la revoir, bah, elle est disponible ici. Il faut cliquer sur le petit lien. Et voilà, après un mois, c'est vrai que c'est toujours un petit peu la même chose, mais bon, on ne se lasse pas de la vue, elle est magnifique. Bon, j'espère que vous n'avez pas le vertige, la piscine, fermez. Bon, après 20 minutes de pause, dans notre prison, pardon, appartement, notre cellule. Là, on monte les escaliers plusieurs fois par jour pour faire un peu de steps. Mais là, Noël le fait dans le sens inverse, on descend là-bas. On va alors, mais ça c'est plutôt le, le soir. On va dans le lobby de la résidence, près de la piscine, où là il y a, des, il y a pas mal d'endroits de, pour se poser. Voilà, ici c'est la deuxième promenade de la journée, le soir essentiellement. On vient ici pour voir le coucher de soleil. Il y a la piscine. grand hein. c'est très très grand 28 étages donc, on essaye d'alterner de, les, les deux mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de, de possibilités alors les piscines la piscine ici elle est fermée donc là vous oubliez pas de piscine et dommage parce qu'elle est magnifique cette piscine il n'y a pas de salle de sport les salles de sport sont fermées bah, comme en belgique comme ailleurs en europe on peut pas non plus sortir faire euh, du jogging euh, c'est compliqué, donc c'est vrai que depuis un mois et demi, euh, on brûle très peu de calories. Hein. Euh, euh, je brûle euh, la moitié de calories. On essaye de faire aussi un peu de sport dans l'appartement quand qu on a la possibilité d'en de, faire. Le sport, euh, des exercices, du stretching, etc. Mais c'est vrai que c'est pas, pas facile. Et n'oubliez pas de vous abonner à Out to Bliss. regardez, on est presque 200 sur la chaîne, ça monte, ça monte, ça monte. Et on a des super vidéos, il hein, faut les regarder. Alors, on, généralement, on fait les courses euh, une fois par semaine, ce qu'on appelle nous les grosses courses. Euh, on va dans un mall pas loin d'ici, euh, où il y a un magasin qui s'appelle Marketplace, je vous en ai déjà parlé, c'est un magasin où il y a pas mal de produits philippins et euh, internationaux, euh, européens, américains. Et là, on trouve pas mal de trucs. On va vous montrer ça dans, dans la suite du vlog. On a le sac, on a le masque, on y va. Même dans les ascenseurs, les règles des licences sociales sont mises en application ici. Hein. Vous ne pouvez pas vous mettre n'importe comment. Et vous allez voir un peu comment ça se passe pour sortir de la résidence et pour se rendre euh, au, au mall qui est quand même à 25 minutes à pied. Hein. Donc, il n'y a pas de taxi, donc on fait tout ça à pied forcément. Nous on montre un peu. Donc pour sortir on a besoin de passe. Donc c'est le Home Quarantine Pass et donc euh, c'est délivré par le quartier et euh, on doit l'avoir en cas de contrôle de la police ici. C'est assez strict. Hein. Bon, allons vers l'aventure. Sortons enfin de cette résidence. On est sorti tr ouais, trois fois en un mois, je pense. Deux fois, deux fois. Faut-on le danger. même des zones de vous voyez ils ont installé une espèce de zone de décontamination pour tous les véhicules qui rentrent les scooters les livreurs qui rentrent dans le, la résidence tu désinfectes les cartes mm -hmm. oui.